Bon, je crois que ça filme la petite promenade de Dog. La promenade du soir, un hein, Dog. La petite promenade du soir. Et on y va. Et on y va, mon beau. Tranquille à côté de moi. Ah, la chaîne allait sortir. Hein. Ça se fait Tranquille. il va, courir un peu. C'était notre ami a qui est On qui en fait. que... Un, mal Il est là, donc. il speed il est plus rapide, hein? rapide qu'un vélo électrique à tirer le vélo hein? avec la laisse il tire mon vélo il arrive à tirer le vélo, à tracter le vélo plus, rapide, plus rapidement qu'un vélo électrique hein? qu'un scooter électrique un enchant électrique et pourtant est, il est petit le dog hein? Il est petit mais il est très euh, endurant. Physiquement, c'est pas un chien gonflé. Mais c'est un chien très très très très athlétique. Très très fort, très endurant. Il a des muscles en béton. Il a un corps en béton, ce chien. Une endurance incroyable. Regardez, il fait de l'agriculture. Dog, il fait de l'agriculture, là bah fais pipi caca pipi caca dog j'ai mis ici le... là ça c'est bon on y va attention la route amigo fait amigo Anne, Anne, va bah. Allez, c'est bon Allez profite Ah, pipi, caca, profite. Vas-y chicaca nini. Nee. Je ne sais pas si on voit la caméra parce que Dog il est noir, notre ami, il est euh, il est une couleur noire et comme il fait euh, comme c'est la nuit, on est samedi soir. Il est là, je ne sais pas si on le voit, mais il est là. Hein. Moi je le vois, mais le spectre des yeux. Et le spectre de la caméra, c'est pas le même, on le sait tous, mais il est là, dans la jungle, regardez, il est là dans la jungle. Je pointe du doigt pour avoir une référence, il mange de l'herbe, il est, il devient herbivore, un chien herbivore, c'est la premier mondial, celle-là, hein? Ça aide à faire la digestion et euh, par rapport aux parasites, s'il a des parasites dans l'intestin, c'est pour ça que les le chiens ils mangent de l'herbe. C'est des fibres végétales qui aident à la digestion et euh, tout ce qui est de, de vers parasites de, des intestins. Il fait caca, c'est ça qui c'est bien. Il fait caca, mais là... Attends, j'ai pas de lumière, sinon j'aurais mis. Euh, j'ai pas de batterie pour mettre la lumière ici dans le vélo sinon j'aurais mis de la lumière allez on y va bref. maintenant tu me suis il ouvre les chemins. chemin il sait très bien ah lumière soit il est créateur il, est, il, est, il a créé la lumière voilà Ada, okay. in da, ini lah, berazam ini Aki pergi, ke ke ke ke ke Aki, Aki babi, ana, biar perahu, sih, ana ni. Casa, mon quartier, mon bairro, comme on dit en, en latin, bairro, quartier bairro, bairro, sensible, sensible, quartier sensible. <rire> on n'est pas du tout sensible ici, hein? croyez-moi, hein? on est tous sauf sensible. Hein? Oui, on est sensible aux femmes, à l'argent, ici dans le quartier. On n'est pas, quartier sensible, c'est une expression un peu bidon, dans un bidon. Ville, bidon dans un bidon, ville. Par le système du crocodile. Il est là donc c'est bon. Je le laisse aller à son rythme parce que je vais juste ici euh, chez une amie à côté. C'est euh, juste à côté. C'est pour ça que je le laisse euh, aller à son rythme. Il s'arrête pour faire pipi, caca. Il est là. Là, je vois pas Il y a muy bonito, lindo, il est beau, il est costaud C'est super dogues Les chiens de la nuit Mais En même temps tous les chiens ils sont de la nuit hein. le chien, il est plus actif la nuit que la journée, dans la nature, pas dans l'appartement. Je arrivé. Un dog, vous voyez que c'est... Pareil, un pas Viens ici, à côté de moi, reste là. Reste là, Tranquillos. le bolos. Il garde le vélo. Ah, il il s'est pas fait mal, il n'y a pas de problème, il s'est pas fait mal, le vélo. Donc, ça. Salut Nel, tiens. Euh, ton en fait, je suis tombé en panne de ton Nelly. Oui. Ouais, je, le mien il n'avait pas beaucoup de gaz. Et euh, en fait, ni beaucoup ni. Euh, il a. Oui, bien, mais c'est bon. Bon, c'est bon Nel. Nelly. Allez, bonne soirée euh, madame. Ciao, bonne soirée. service entre amis, ça fait, ça fait que du bien. Parce que l'amitié maintenant, c'est rare dans l'humanité. L'humanité en amitié, c'est rare. Allez, pipi caca, profite. C'est bon donc. On y va, c'est caca, profite, c'est pipi caca, profite. Là on rentre à la maison, hein. On y vamos, on y vamos. Vaite-le, allez-te pour y aller, fonce mon beau. Il comprend, hein. il comprend hein. ce que je l'ai dit, hein. C'est Bien, si tu as envie de faire pipi caca? C'est bon, tu peux faire pipi caca, c'est ça l'objectif aussi. C'est bon, bon, on y va. Allez, ouvre le chemin. voilà, là, je veux pas.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 لا لا لا لا لا الله les amis, la nuit, vous pouvez sortir avec, euh, commencer à prendre votre chien à éduquer, c'est pas dressé hein. c'est pas frapper un animal, un chien qu'on va, qu va l'apprendre des choses et qu'on va le rendre un, un bon chien obéissant c'est pas à le frapper à le crier dessus euh, s'il fait des bêtises il oui, faut parler fort, pas besoin de le frapper ou de crier il suffit de le parler avec un ton grave fort en effet s'il fait une bêtise il y a limite le tirer un petit peu euh, par euh, là, tout va bien un acquinite dis bon bonsoir bonjour à l'humanité à youtube ici on y va. On, va on va à la maison Amigo. Non, face madame. Amigo. Allez, on y va. Allez. Désolé frère. Ah, par la ta raison. Doc. Il connaît le chemin mieux que moi. En plus, il me protège. C'est mon euh, c'est mon garde-corps. Doc. Il est noir, et même dans la nuit, même moi parfois j'ai du mal à savoir où il est hein, parce que est la nuit, je sais pas, si... il est là, et, et, il s'arrête toujours là-bas, je crois qu'il y a une femelle qui habite ici, parce qu'à chaque fois, il va là-bas marquer, le, laisser sa, sa carte de visite, à chaque fois il laisse là-bas sa carte de visite, je crois qu'il y a une femelle ici, dans les environs, C'est bon Doc C'est bon Allez, on peut... Je crois que c'est bon pour nous. Okay. Attends, attends Allez, c'est bon. C'est comme ça que je l'appelle, avec la cloche. Regardez, vous voyez, vous voyez Et il entend la cloche, il vient. Il vient direct. C'est bien ça. Hein, Allez. Mais... Speedy Gonzalez. Speedy chien. Speedy Gonzalez chien.